Voilà, donc, euh, ouais, je voulais vous montrer un petit peu l'activité des oiseaux, là, qui sont euh, <rire> en train de prendre leur repas. Donc, euh, bon, ils se sont sauvés, mais euh, voilà, ça va revenir. Je vais réinstaller euh, une, petite, euh, un une petite mangeoire pour euh, qu'ils puissent venir euh, pendant l'hiver pouvoir... Euh, continuer à manger euh, sans problème. Donc bon là on a essentiellement de des oiseaux communs en fait euh, mais bon, il peut y avoir beaucoup de monde en fait euh, sur euh, sur cette mangeoire. Et bon, ils ont tendance à, à faire tomber euh, à faire tomber les graines mais il euh, bon, y a, a d'autres collègues à eux qui, qui s'occupent de, de les ramasser quand elles sont au sol. Donc... Euh...